Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette deuxième épreuve. 1600 mètres à parcourir avec un bon départ de Declarator. Également bien parti, Artax euh, qui euh, veut lui aussi euh, prendre les choses en main. Mais Declarator est le plus rapide aujourd'hui devant Artax. Emar a trouvé les bas en troisième position. Sorvesus également arrive à leur extérieur. Ensuite, on retrouve Jetpuff enfin, Haiky à l'extérieur de Haiky. Il y a Mr. Green Street de leur sillage. nos Guest en dernière position. Siberian Husky, alors que les chevaux. On la descente euh, avec euh, Declarator qui voit arriver Star qui va lui ravir le commandement. Voilà, Star va partir devant Declarator. Artax également se porte à son extérieur. Ensuite, on s'est rapproché avec Emar euh, qui est bien placé en quatrième position sur les barres. À son extérieur, Jetpuff Ensuite, Ikey, Gr Mr. Green Street. Euh, C'est nos guests, Sibiransky en dernière position. Alors qu'on est à 600 mètres du poteau dans quelques foulées, on se dirige vers la rue du gouvernement avec Star, Zeus, Déclarator, Artax, Emar, Jetpuff, Ikey, Mr. Green Street, Senos Guest et toujours Severinovski en. Dernière position, et eh bien, Starabsus qui est à 300 mètres du poteau est encore un solide meneur ici. On passe à l'offensive avec Emar, qui est parti maintenant. Artax à l'extérieur. On se rapproche avec Aiki, Mr. Green Street en plein niveau de finale avec Starabsus qui a toujours l'avantage. On tente d'arriver avec, et euh, eh bien, Emar, avec Mr. Green Street à l'extérieur. Sénors Guest va gicler côté corde. qui ne trouve pas le passage pour l'instant. Aiki qui remonte fort. Sénors Guest. Aïki avec c'est nos Guest. Flowerscape, Ladies Night, départ dans quelques secondes. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette première course. Départ assez moyen pour Lucky Atlas qui est très sollicité pour recoller au peloton. Flowerscape, pour l'instant, a l'avantage assez facilement. Arrive à son extérieur, Eagle Vision qui euh, donc euh, semble vouloir partir, mais repris euh, pour se porter en deuxième position tout juste derrière. Flowerscape qui est parti très très vite en tête de la course. En troisième position, il y a Ladies Knight. Ensuite, à de longueur, on trouve euh, Riddler. Dans son sillage, euh, il y a Suckerpeuse, qui galope à l'extérieur de Daredevil Aviator. Ensuite, Lucky Atlas, alors que qu'en dernière position, il y a euh, Glitter Rock, qui semble avoir du mal à suivre. On est en, en la ligne opposée, à 900 mètres du poteau. Flowerscape toujours en tête. Eagle Vision s'est rapproché quelque peu en deuxième position, toujours en troisième position, Ladies Night. The Riddler quatrième. Voilà que Sucrepeuse va se rapprocher à l'extérieur de The Riddler. Ensuite, on retrouve Derdeville à Viettel qui a place et toujours dans les poussières, Rock. On est à 600 mètres du poteau, on va se diriger vers la rue du gouvernement. Toujours sous l'impulsion de Flowerscape, le favori avec Eagle Vision qui s'est rapproché en deuxième position. Et avec euh, Ladies Night qui est encore bien dans le coup, Suck et, Peuse, et euh, Lucky Atlas qui commence quelque peu leur effort alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec euh, Flowerscape qui va tourner en tête. La menace va se préciser avec Eagle Vision à l'extérieur, Suck Également là, Ladies Night qui tente d'arriver sur la montre de Pierre Cornet enfin, mais Flowerscape a toujours l'avantage à l'extérieur. On remonte de plus en plus fort avec Lucky Atlas. Lucky Atlas Ladies Night arrivé, ...qui entre tranquillement, départ dans quelques secondes. Départ de cette épreuve principale. Tous bien partis avec un bon départ pour des chapelles qui se montre le plus rapide, avec Kamaleva qui va tenter d'arriver à son extérieur. Big Mistake également, on vient se mêler à la lutte. Pour l'instant, Palace Chapel reste en tête devant Kamadeva. Big Mistake, Tower of Wisdom fait l'effort pour rester au contact. Ensuite, on retrouve Ideal Secret à son extérieur, Arabian Air. Ensuite, Marauding et le qui Et en dernière position, Roll of Drums, alors qu'on est parti très vite avec Tomov euh, avec Palace Chapel toujours en tête devant Kamadeva qui suit en deuxième position avec euh, Big Mistake est en épaisseur. Ensuite, il y a Tower of Wisdom. De l'arcillage, il y a Idol Secret, Arabian Air. Marauding, juste derrière. Ensuite, il y a le Zupaf. Et toujours Roll of, of Drums en dernière position, alors qu'on est à 600 mètres du poteau. Avec euh, solide Meneur, Palais Chapel, Kamadeva a trouvé les barres. En deuxième position, Big Mistake à son extérieur, avec Tower of Wisdom qui fait l'effort maintenant pour euh, recoller pour rester au, au, au contact le long de la corde. Ideal Secret également euh, arrive tout comme Marauding qui fait un bel effort. Alors qu'on va aborder la cour pour entrer en ligne loi de finale. Avec palais Chapel qui va tourner en tête. Tower Wisdom va accélérer côté corde à l'extérieur. Il y a Kamadeva, mais Palais-Chapelle semble très très fort. Alors que Marauding arrive très très fort à l'extérieur. Palais-Chapelle, Marauding C'est Marauding qui va s'imposer. Deuxième...